Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis toujours dans la finca de, de mon ami ici à Tenerife, dans le sud de Tenerife. Euh, vous voyez, autour de moi, il y a des bananes et d'autres euh, fruits qui poussent en cette saison. Donc, il fait plus de 20 degrés ici au mois de décembre. Donc, c'est vraiment un climat formidable. On a un ciel magnifique aujourd'hui. Donc, euh, ce que je voulais vous dire euh, dans cette vidéo, c'est que actuellement, vous entendez certainement parler des bitcoins, et c'est vraiment une opportunité extraordinaire actuellement d'apprendre la bourse grâce au Bitcoin. Pourquoi grâce au Bitcoin Parce que le Bitcoin est un marché qui monte tellement en ce moment qu'il est quasiment impossible de perdre tant qu'il y aura cette, cette montée extraordinaire que vous achetez du Bitcoin, vous pouvez acheter et revendre rapidement. Et pour cela, je peux vous expliquer comment faire avec les plateformes de trading classiques qu'on utilise. Vous avez un lien ici au-dessus vers mes formations qui vous expliqueront comment vous pouvez gagner avec le Bitcoin sans prendre beaucoup de risques et en prenant rapidement vos bénéfices. Donc vous achèterez, vous revendrez, vous aurez des indications du meilleur moment pour acheter et ainsi vous, vous comprendrez comment fonctionne la bourse, comment on peut faire des gains très importants en bourse sans prendre de gros, gros risques quand il faut acheter et quand il faut prendre ses bénéfices, tout ça ce sont les clés donc du trading, de la bourse. C'est vraiment l'occasion d'apprendre en bourse parce qu'avec un, un produit financier comme le bitcoin, vous faites des gains très rapides et euh, c'est ce qu'on cherche bien sûr quand on veut gagner en bourse. Donc c'est vraiment une opportunité actuellement pour apprendre la bourse. Euh, ma méthode est très rapide à apprendre, vous avez donc les explications en vidéo, euh, vous, vous avez euh, une dizaine de vidéos, un petit peu plus même, et euh, vous apprendrez ça en un jour ou deux sans problème, et vous pourrez directement à ce moment-là trader le bitcoin, je vous donnerai des, les plateformes sur lesquelles vous pouvez donc euh, trader le bitcoin, vous pouvez même le trader le week-end si vous le voulez, et vous verrez que vous gagnerez très rapidement avec un produit financier comme euh, le Bitcoin. C'est vraiment euh, très facile, je dirais, c'est presque trop facile. Donc, euh, si vous êtes intéressé par la bourse, si vous ne vous y êtes pas encore mis, mais que vous êtes tenté, c'est le moment. Donc, vous trouvez ici en haut le lien vers mes formations. Dès que vous commandez la formation, vous recevez par email les liens pour regarder les vidéos en ligne ou les télécharger. Et à ce moment-là, donc, euh, vous pouvez. Euh, apprendre cela très rapidement, si vous avez des questions bien sûr je suis toujours là pour y répondre et vous verrez que la bourse, le trading, c'est pas si compliqué que ce que vous imaginez. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas, si pas encore fait Donc, et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt